Que tu sais qu'il a su que je suis qui je suis. Et si tu l'as su, c'était pas moi. Mais quand t'as vu que j'avais tout vu, c'était déjà tout vu. Mais tu pensais j'y pensais pas. Même si j'y pensais un petit peu parfois, c'était pas moi, j'étais pas là, là, là, là, là. On peut tromper mille fois mille personnes, mais on peut pas tromper une fois une personne. En fait, voulait dire qu'on pouvait tromper mille fois mille personnes, mais qu'on peut pas tromper une fois une personne. Et suis moi je te suis Et fuis moi je me suis Je sais que tu suis plus Parce que moi-même je ne plus que je dis J'ai envie de quelle Envie de quelle Envie de quelle Je mange même, je crois que je fais quelle moi-même J'ai envie de quelle Envie de quelle Envie de quelle Tu sais que je m'en vais J'ai envie de quelle Envie de quelle je crois que je qu me avec moi-même J'ai envie de Ken, envie de Ken, envie de Si je sais que je m'auvais enlever Des fois dans la vie je me pose des questions qui qu'après je me pose encore d'autres questions Et comme ça fait trop questions, de questions J'arrête de me poser des questions Mais trop c'est trop Et quand je la lune c'est que c'est la nuit C'est que c'est la nuit Alors je fume et puis j'écris les poèmes sur la page de cette pérille tu tiens. j'aime à la folie. Je oh, comprends pas pourquoi elle est partie. J'ai qu'elle à droite, à gauche, mais je l'ai nié. Je comprends pas pourquoi elle a mal pris, du coup bah je mal pris aussi. Putain résiste, te plaît, t'en vas pas. pas. c'était pas moi, c'était moi. Plus et deux trois trucs à dire à ta Désolé mais ça ne te regarde pas, pas. J'enchaîne les mots parce que ça va bien Et quand j'ai plus de mots je place les non non non S'il te s'te plaît reviens, j'ai des arbres le plein les mains mais Envie de ken, envie de ken, envie de ken Je je même je crois que je fais ken avec moi-même Je crois que je me avec moi-même. Une envie de qui Une envie de qui Une envie de qui Si je sais que je m'ouvre.